« La femme révélée » aux éditions Grasset, 381 pages. L'auteur, Gaëlle Nohan, est née en 1973. C'est une fervente militante du droit d'auteur. Elle publie une lettre ouverte au corps professionnel des éditeurs dans laquelle elle lance un appel pour l'obtention d'un statut social qui protégera les auteurs et la création littéraire en France. « La femme révélée » est son quatrième roman. L'histoire se déroule entre Paris et Chicago. Elisa Donnelly a fui son mari, entrepreneur sans scrupules de Chicago, qui loue à prix d'or des taudis à la population noire. Pour survivre, elle a abandonné ce qui, ce qui lui était le plus cher, son fils Tim. Elle abandonne aussi son statut social et se retrouve seule dans le Paris des années 50. Paris, la ville admirée par son père, sociologue, défenseur des droits des opprimés. Grâce à la photographie, sa passion, elle va lutter pour sa liberté et pour la liberté avec un grand L. La photo va lui permettre de regarder le monde d'abord en retrait, puis de participer à l'effervescence de l'époque. On assiste petit à petit à la naissance d'une femme, qui va choisir ses combats et sa liberté. Un roman fortement ancré dans l'histoire et la politique contemporaine, d'une brûlante actualité. Paris et Chicago, euh, entre les. Pardon. Paris et Chicago des années 50 à 68. La liberté à conquérir, le jazz également, qui a une part prépondérante dans ce roman, avec beaucoup de références en fin d'ouvrage et puis les émeutes de Chicago. On retrouve dans ce roman tous les accents du courage, de la force, de l'amour et de l'humanisme. Une histoire de femme sensible, volontaire, portée par l'envie de vivre. Ici, dit-elle, j'ai appris à exposer ce que j'avais de plus personnel et compris que pour avoir du sens, une photo devait engager celui qui la prend. Ici, « Je me suis libérée des dernières entraves qui me séparaient de toi. » Elle parle de Paris. « Quand à la fin d'un livre, un frisson vous parcourt le corps,